Bonjour, madame la ministre. Est-ce que vous m'entendez Alors, on est en train de monter le son, mais je vous entends très bien, monsieur le directeur. Bonjour, comment allez-vous Très bien, madame la ministre. Ben, je ne vais pas parler longtemps, je vais juste dire quelques mots pour vous accueillir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté d'être la marraine de notre prochaine promotion de diplômé de l'école IMT Atlantique. Promotion 2023, ça concerne des ingénieurs, des ingénieurs par apprentissage, des masters, des masters internationaux, des masters spécialisés et des doctorants qui seront diplômés à l'été avec une remise des diplômes à la fin de l'année. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la marraine de cette promotion. On attend de vous ce soir que vous nous présentiez rapidement votre parcours. Euh, les grands enjeux qui concernent euh, les questions euh, énergétiques et, et industrielles et puis que vous puissiez euh, donner euh, quelques conseils à nos étudiants futurs euh, diplômés. Le fait que vous soyez euh, ministre de la transition euh, énergétique, que vous ayez été euh, ministre en charge de l'industrie, faites-vous un, un témoin euh, privilégié des grandes transformations de notre société, des grandes transformations euh, de nos entreprises et euh, vos conseils euh, vos, euh, euh, votre intervention euh, nous semble particulièrement pertinente dans une école d'ingénieurs pour les futurs diplômés. Voilà, je ne vais pas être plus long, euh, je suis ravi de vous accueillir. On est sur trois campus, Nantes, Brest et Rennes, avec un certain nombre d'étudiants qui sont aussi connectés euh, en ligne. Euh, je vous laisse la parole pour euh, 15, 20 minutes, et puis après, il y aura une série de, de questions-réponses grâce à euh, quatre de nos étudiants qui se sont mobilisés pour euh, animer la soirée et vous poser les questions les plus pertinentes possibles, j'espère. Voilà, je vous passe la parole, Madame la ministre. Merci, merci beaucoup, euh, cher Christophe. Chères étudiante chers étudiants, bon, tout d'abord et avant toute chose, je vous souhaite une excellente euh, année 2023. Elle est d'autant plus importante euh, qu'elle sera couronnée euh, par un diplôme. En tout cas, c'est tout ce... Euh, ce que je, je vous souhaite, je vous souhaite aussi euh, de profiter de cette année pour euh, euh, qui, qui est peut-être la dernière avant la vie professionnelle pour vraiment euh, prendre la mesure de ce que c'est cette liberté d'organisation. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut euh, euh, pas aller en cours, hein, mais euh, liberté d'organisation que vous ne retrouverez pas nécessairement dans les années qui suivent et avec euh, quelques années de, de recul. Euh, une, oui, je suis sortie, tac, tac, 21. Une, une presque 30 ans de recul. Euh, je, je peux vous dire que c'est une période qui est extraordinairement euh, heureuse. Et je vous invite à en, en profiter au maximum. Je suis particulièrement heureuse d'être votre marraine euh, et d'être avec vous aujourd'hui. Grâce à la, à la visio euh, avec les trois campus de Rennes, de Brest et de Nantes. Alors, je ne sais pas combien de... Euh, Uh, sont connectés. Uh, effectivement, uh, uh, just before anything else I, I would like to apologize for all the international students that may be connected and that may have to endure the following hour uh, because I will switch to French to uh, have a, a more direct discussion with uh, all the students and, uh, and maybe my uh, Situation est plus française qu'internationale, mais uh, uh, merci de choisir la France pour vos études. Et j'espère que vous pourrez excuser mon français pour l'heure à venir. Je reprends donc en français. Je tenais au, au préalable, donc, à, avant de laisser la place à l'échange, à, à répondre aux deux questions que, que vous m'avez posées. Quelques mots sur mon parcours d'abord. Euh, d'abord, je ne suis pas ingénieure, euh, ce qui est euh, évidemment pas parfait, euh, mais je fais une remarque. Je suis issue d'une famille où euh, tout le monde est ingénieur dans, la génération, dans ma génération et dans la génération en dessous, sauf les filles qui sont rares. Euh, et pourtant, elles n'étaient pas les moins bonnes en mathématiques. C'est un des éléments euh, qui a fait que dans une famille éclairée, je me suis quand même posé la question euh, des années après, du pourquoi euh, moi, je n'ai pas fait ingénieur et pourquoi les femmes ne font pas suffisamment ingénieur. Et c'est un des combats euh, que je porte et euh, sur lequel j'ai sollicité, quand j'étais ministre de l'Industrie, euh, le réseau des IMT euh, et le réseau des, des écoles qui étaient sous ma tutelle en, en général, pour qu'on fasse vraiment des progrès sur ce sujet-là. C'est pourquoi des, des, des élèves qui sont plutôt bonnes élèves et euh, franchement pas mauvaises en, français, en, en en maths et en physique, in fine, bah, partent, comme c'est mon cas, en école de commerce. Euh, et puis ensuite, c'est-à-dire le non-choix. Et ensuite, moi, j'ai fait le choix du, du service public, c'est l'ENA, mais là, j'ai posé un acte. Donc, école de commerce, ENA. Euh, j'ai une carrière ensuite dans le public et dans le privé. Euh, carrière dans le public euh, à l'inspection générale des finances, donc évaluation de l'État, fonctionnement de l'État, mission d'inspection aussi un peu plus euh, verticale. Et lorsqu'il y a des, des problèmes, hein, j'ai été amené à faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire à transmettre un dossier au procureur pour des problèmes de marché public. J'ai été euh, investisseur à la Caisse des dépôts, euh, ce qui est devenu euh, puis à la, ce qui est devenu la, la Banque publique d'investissement. Ils ont donc été euh, parmi les, les premiers créateurs de la Banque publique d'investissement qui s'appelait à l'époque le Fonds stratégique d'investissement. J'ai été euh, numéro 3 de l'assistance publique au plateau de Paris, au, juste après la, la canicule de 2003, et euh, sur des sujets donc beaucoup plus opérationnels, de qualité des soins, de fonctionnement de l'hôpital public au moment où euh, on déployait la réforme de la tarification à l'activité, qu'on est en train de remettre en cause aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir comment certaines réformes sont porteuses d'espoir, de meilleur fonctionnement du service public et finalement, s'avèrent ne pas tout à fait remplir leur objectif. Et puis j'ai basculé vers le secteur privé parce que j'avais envie d'en découdre avec le, le privé. Euh, L'industrie d'abord, euh, chez un sous-traitant automobile euh, mondial en tant que dirigeante de business unit. Euh, et donc je produisais, donc ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais fait, des panneaux de porte et des planches de bord pour euh, euh, des euh, fabricants euh, européens de voitures, mais qui avaient été rachetés par des Allemands, des Américains et, et, et des Chinois. Donc trois fabricants Volvo rachetés par les Chinois Uh, Opel racheté à l'époque par GM uh, General Motors et Jaguar Land Rover racheté par l'Indien Tata. Donc, uh, intéressant pour aborder la question de la mondialisation uh, dans le dur et en direct. Et puis, j'ai basculé comme uh, dirigeante d'une entreprise de loisirs, une entreprise cotée, une ETI, mais qui était à la limite de l'emploi de 5000 personnes. On va rallumer la lumière, rassurez-vous. Uh, donc, uh, quasiment une grande entreprise en France, en Europe et au grand international. Voilà pour le, pour le parcours, euh, et puis ensuite, je ne vais pas rentrer dans un propos politique, mais juste dire comment quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, tout d'un coup, rentre en politique. Donc J'ai voilà, fait un choix en 2016 de soutenir un candidat, je l'ai fait de manière très basique, je n'avais jamais eu d'engagement. Euh, j'avais croisé dans une vie antérieure néanmoins le, le candidat en question, euh, il, a, il a gagné l'élection, je me suis arrêtée, hein, j'ai vraiment fait du bilettantisme de base et 18 mois plus tard, il m'a rappelé pour me proposer de rentrer au gouvernement, considérant que mon parcours était intéressant, notamment dans la dimension publique-privé que j'avais et ma capacité à parler aux entreprises tout en ayant la culture administrative. Et euh, j'ai successivement été secrétaire d'État. Donc, secrétaire d'État, pour vous donner une idée, dans un gouvernement, c'est vraiment le, le, la, la, la fonction la plus, euh, la plus petite. Vous êtes vraiment au service des autres. Vous êtes un peu, j'allais dire, le bouche-trou. Ce serait... Euh, bon, enfin, c'est comme ça, en tout cas, que c'était vécu au ministère de l'Économie. Puis, ministre délégué chargé de l'Industrie en 2020. Puis, ministre pleine de la transition énergétique depuis le, le début du, du nouveau quinquennat. Quelques mots maintenant sur mon action en tant que ministre. Et ça, ça peut vous intéresser en tant que euh, futur ingénieur de la nation, parce que dans les deux actions que j'ai menées, la nécessité d'avoir une ingénierie forte s'est euh, et, et, euh, enfin, révélé être un des euh, facteurs clés de succès de l'action euh, des politiques euh, de l'État. D'abord. Euh, l'économie, que dès mon emploi de secrétaire d'État, j'ai beaucoup travaillé sur l'industrie, c'était pour cela que le président m'avait fait venir, euh, et notamment la reconquête industrielle, dans un contexte où la France avait perdu un million d'emplois, entre 1995 et, et, et 2015, d'emplois industriels, pour des raisons multiples, de perte de compétitivité, de complexité des normes, de formation aussi. Euh, et lorsque vous regardez une carte de la... Euh, désindustrialisation, euh, et que vous la rapprochez d'une carte de l'abstention, je ne parle même pas politique, mais de l'abstention, euh, enfin groupe politique, vous avez une congruence qui est remarquable. Donc en fait, vous apercevez que derrière l'industrie, il y a un enjeu politique d'égalité des territoires, un enjeu politique de richesse des territoires, et que les zones désindustrialisées sont les zones qui ont perdu le plus de revenus, où les inégalités sociales se sont le plus creusées, et où la frustration euh, des habitants s'est euh, le plus augmenté, Ça se mesure euh, différemment. Et effectivement, ce sont aussi les endroits où vous observez le monte, la montée du, du vote extrême, dans des zones euh, périphériques en particulier. Euh, sur, euh, à la transition énergétique, euh, mon ambition est euh, d'accélérer la sortie de, euh, des énergies fossiles, d'être le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles évidemment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce qui suppose euh, d'utiliser quatre leviers, euh, le levier de la sobriété énergétique, le, le, donc changer nos comportements, le levier de l'efficacité énergétique, faire en sorte d'utiliser les meilleures technologies au service euh, d'une empreinte énergétique euh, la plus bas carbone possible, et le levier de la production d'énergie pas carbone, euh, le nucléaire d'un côté, les énergies renouvelables de l'autre. Je pourrais revenir, si vous le souhaitez, dans, dans le détail. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on passe euh, d'un sujet qui était un sujet beaucoup porté par du militantisme à un sujet qui est aujourd'hui partagé par le plus grand nombre. Donc, ça, c'est la, la première chose. Euh, moi, le combat euh, de l'écologie, je l'ai porté par exemple dans mon entreprise de loisirs où j'ai été la première à mettre un programme pour aller vers la neutralité carbone. C'était à un moment où on n'en parlait pas du tout. Euh, en France, ce n'était pas imposé par les investisseurs. C'était une conviction, euh, pas une conviction, je dirais même de responsabilité vis-à-vis -vis des générations futures, mais une conviction toute simple de dire à un moment, euh, les autorités euh, vont considérer que... Euh, on n'a a pas... Notre activité qui est une activité de loisirs n'est pas une activité essentielle. Et si son empreinte carbone est trop forte, eh ben elle devra s'arrêter parce que ça ne sera pas possible à concilier avec des activités essentielles de transport, d'éducation, de santé, etc., qui, elles, ne peuvent pas euh, disparaître. Donc, euh, si on veut survivre, on doit avoir une neutralité carbone. Euh, merci. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Et donc... Euh, le, la deuxième difficulté de, de cette, euh, de cette euh, comment, euh, activité, euh, c'est qu'il faut concilier des enjeux de transformation radicale avec euh, une situation économique et sociale de la France, de l'Europe et des mouvements, euh, on dirait, euh, enfin, euh, internationaux. Et qu'en fait, vous êtes constamment dans des équilibres à trouver pour trouver le juste chemin qui fait que vous n'êtes pas les seuls à avancer, tout en entraînant les autres et tout en évitant de créer plus de chômage ou plus de, plus de difficultés à passer cette transition énergétique. C'est ça, en gros, les, les grands enjeux. Dans ce contexte, j'ai voulu que les jeunes soient au cœur de la politique que je mène. On a lancé une grande concertation sur notre avenir énergétique. Je le signale, puisqu'on vous a invité à y participer. Euh, notamment l'ensemble des formations euh, euh, qui sont autour de ces enjeux euh, de transition énergétique avec Sylvie Rotaillot, ma collègue, euh, qui euh, suit tout ce qui est enseignement supérieur. Nous avons un partenariat avec les lycées et les universités euh, qui, qui, euh, que nous, sur lequel nous appuyons euh, dans cette concertation publique qu'on a lancée. Vous n'en avez peut-être pas beaucoup entendu parler, c'est bien dommage parce que les médias préfèrent relayer les problèmes immédiats de risque de délestage électrique aux problèmes importants et urgents de mix énergétique futur. Mais je, je me permets de le dire parce que c'est aussi un appel à contribution sur notre plateforme. Ils nous réuniront un forum des jeunesses en janvier avec 200 jeunes de 18 à 35 ans qui seront appelés à contribuer et donner leur avis sur cette transition énergétique. Et je pense que ça va être assez roboratif et important pour un peu faire bouger les lignes, y compris dans ma génération qui est plus âgée et dans celle encore euh, au-dessus. Je ne vais pas être plus longue, car l'objectif, c'est de vous, vous écouter de répondre aux questions. De le faire d'ailleurs, euh, pas seulement avec ma casquette euh, de ministre, euh, mais plutôt de le faire en ayant à la fois euh, à cœur de voilà, vous faire part de moi, ce que j'ai vu en tant que jeune femme sortant d'études et des difficultés ou des chances que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, des opportunités. De le faire aussi en tant que recruteur, parce que j'ai longtemps été recruteur de différents profils, notamment vos profils. Et de le faire aussi au regard des politiques publiques et des enjeux que je vois en tant que ministre en charge de la transition énergétique, mais qui va négocier au niveau européen le paquet climat et qui a obtenu cet objectif de réduction de 55 des gaz à effet de serre avec le paquet climat européen de, de juin dernier, et qui va aussi négocier à la COP 27 avec plus ou moins de, de bonheur dans un contexte géopolitique complexe que vous, que vous connaissez. Donc, c'est un peu ces trois prismes qui peuvent me permettre d'apporter, je dirais, un éclairage. Et peut-être aussi des conseils de vieilles, euh, mais euh, pas forcément inutiles, puisque l'expérience a aussi euh, de la valeur et de soutien aussi à vos jeunes générations. Puisqu'encore une fois, la réindustrialisation de notre pays comme euh, la transition énergétique, elle suppose d'être conduite euh, en s'appuyant sur des compétences de digitalisation et des compétences en matière... Euh, d'ingénierie climatique qui sont majeures, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur l'éolien, que ce soit marin, terrestre, le photovoltaïque, la géothermie. On a des besoins absolument massifs dans tous les portefeuilles. Et je précise que nous recrutons au ministère de la Transition énergétique des ingénieurs. Euh, en région et euh, au, au niveau de Paris. Donc, n'hésitez pas à présenter vos candidatures. On sera très heureux. Ce n'est pas forcément l'endroit où on est le mieux payé, mais c'est un endroit où vous pouvez faire bouger les lignes si vous êtes, euh, je dirais, euh, engagé dans la transition. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. Je ne sais pas si, euh, si vous me voyez en retour caméra. Je vous vois maintenant. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, euh, moi, je me présente, je suis Véronique Stéphane, je suis en charge du développement et des relations entreprises euh, pour l'école, IMT Atlantique. Et je suis en charge d'abord de fixer euh, quelques petites règles, ensuite pour les, les, les questions qui seront posées, euh, qui vous seront posées. Euh, donc, euh, on, on prévoit une prise de, de parole sur chacun des trois des trois campus à chaque fois avec une série de deux, trois questions. Donc, euh, on va tourner d'un campus à l'autre et les personnes qui sont connectées en distanciel sont invitées à poser leurs questions dans le chat qui est donc euh, géré par quatre euh, étudiants et étudianteux en l'occurrence, vous l'avez dit, Madame la Ministre, il y a encore trop peu de jeunes femmes qui choisissent de devenir ingénieures. Et donc, on a privilégié une animation avec trois jeunes femmes et un jeune homme, quand même, histoire de, de, de, de faire l'équilibre. Et je vais tout de suite passer la parole euh, sur le site de, de Brest à Juliette. Merci Véronique et merci Madame la Ministre pour cette présentation. Euh, ce poste de ministre, c'est votre première mission dans le domaine de la transition énergétique. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces enjeux et comment vous vous êtes formé sur ces enjeux complexes Alors, ce n'est pas mon premier poste sur la transition énergétique puisque, comme je l'indiquais, en fait, euh, dès... Euh, euh, alors, je, je recherche les dates pour ne pas me tromper parce que c'est très vieux. Dès 2002, en fait, j'avais euh, travaillé sur euh, la la préparation de la conférence de Johannesburg euh, en tant qu'inspecteur euh, des finances. À l'époque, j'avais euh, presque votre âge un peu plus euh, sur, justement, euh, l'aspect financement euh, de la transition au sans-charge et notamment euh, tous les enjeux de l'investissement euh, euh, socialement responsable euh, avec son, son impact environnemental. Donc, vous voyez, c'est très vieux. Moi, à l'époque... Euh, J'avais fait une, une première mission d'évaluation de, euh, euh, des bonnes pratiques internationales pour faire des propositions euh, au ministre de l'époque, qui était euh, Laurent Fabius, euh, qui on a retrouvé à l'accord de Paris plus tard. J'avais ensuite euh, travaillé auprès de la Caisse des dépôts, qui était un des principaux, euh, principaux investisseurs euh, euh, publics, pour euh, faire en sorte qu'ils prennent en compte des critères environnementaux dans euh, l'orientation euh, de leur investissement. Et on l'avait fait sur l'ensemble du groupe Caisse des dépôts, c'est-à-dire euh, les fonds d'épargne, hein, donc euh, l'argent du livret A, euh, le, ce qu'on appelle le compte propre, euh, donc l'argent de la Caisse des dépôts, l'argent de la CNP, euh, la Caisse nationale de prévoyance, la grande entreprise, la première entreprise d'assurance française. Euh, donc j'avais un peu d'antériorité. J'ai également, lorsque... J'ai été directeur exécutif du Fonds stratégique d'investissement, devenu la Banque publique d'investissement plus tard, mis en place tout le processus d'évaluation environnementale des investissements que nous faisions, précisément dans la même optique de transition écologique. Et euh, j'ai été à la tête de la compagnie des Alpes, pour ne pas la citer, une entreprise des loisirs, euh, mis en place un... Là aussi, euh, un programme de, de transition euh, vers la décarbonation qui nous a mené à avoir des premiers sites euh, en Europe ou dans le monde euh, qui ont eu des, des labels. Alors, dans, dans nos métiers, ce sont des labels qui n'étaient pas forcément Green Globe, par exemple, hein, pas forcément connus, mais par exemple, quelques stations de remontée mécanique, la première station uh, Green Globe dont on parle beaucoup, qui est Serre Chevalier, elle a obtenu uh, ce label-là à cette époque-là, et c'est une des... Première station à avoir vraiment réfléchi sur la réduction drastique de son empreinte carbone. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi, la transition énergétique. Ce qui est nouveau, c'est évidemment le métier de ministre. Ça, je n'ai que quatre ans d'antériorité. Qu'est-ce qui a motivé mon choix euh, d'accepter, euh, de mariner votre promotion euh, C'est que dans tous mes métiers, euh, j'ai pu constater qu'on avait besoin d'ingénieurs que j'ai une énorme frustration de ne pas avoir assez de filles ingénieures, de femmes ingénieures, que j'ai une énorme frustration aussi de constater que quand bien même on en forme derrière, on en perd, et notamment on les perd dans les fonctions opérationnelles et dans les fonctions de R&D, et que je pense que ces cloisons de verre et ce plafond de verre, il faut travailler à le faire exploser. Et dans la même, je dirais, orbe, enfin dans la même approche, plus généralement, c'est la question aussi de l'égalité des chances et, et de... Des métiers techniques, scientifiques, d'ingénierie qui sont une des voies qui peut permettre vraiment de construire ces parcours d'égalité des chances. On peut devenir ingénieur en ayant fait un bac pro. Alors, ce n'est pas un parcours semé de rose, ce n'est pas forcément à l'IMT, quoique, euh, mais je pense que cet engagement-là, il est également nécessaire et il est bon pour la nation. Il est bon parce qu'on a besoin de plus d'ingénieurs. Il est bon aussi parce qu'on a besoin de plus d'égalité des chances et de moins... Euh, de déterminisme social euh, au départ des, des études. Et ça, c'est un des grands combats qui explique mon engagement euh, dans, euh, dans la politique. Donc derrière ça, il y a des intentions, l'intention de faire monter en niveau nos ingénieurs français qui sont parmi les meilleurs au monde. Il y a des intentions de féminiser l'ingénierie et il y a des intentions de faire des études scientifiques et de faire de vous des ambassadeurs et des ambassadeurs euh, déterminés, des mentors, des plus jeunes, euh, voilà, c'est euh, votre génération, elle a aussi ce rôle-là de faire exploser ses portes et, et, et de créer ce qui a bien fonctionné quand même à un moment dans notre pays, qui était la méritocratie républicaine et qui s'est un petit peu grippée ces dernières années. Je vous remercie. Je vais passer la, la parole à Alexis à Nantes. C'est Juliette. Bonsoir, Madame la Ministre. Euh, pour euh, en sur une deuxième question. Alors on entend souvent qu'on a besoin d'ingénieurs euh, en France, euh, surtout dans le, dans le contexte actuel. Euh, comment, selon vous, ces ingénieurs nous, allons de demain pouvoir euh, prendre part à la transition euh, qui est actuellement en marche Alors euh, partout. <rire> euh, si je reprends, euh, en fait, on a besoin de plusieurs choses. La transition énergétique, elle ne va pas reposer que sur la science et sur les nouvelles technologies. Je pense qu'il y a clairement un changement de euh, conception de notre manière de consommer, de notre manière de produire, de notre manière d'habiter, de notre manière de nous déplacer. En revanche, là où on a des besoins de science à tous les étages, c'est qu'il faut effectivement avoir les appréciations les plus ouvertes possibles de ces transformations euh, et, et, et de pouvoir proposer des schémas, euh, des, des, des scénarios différenciés, de pouvoir les étayer scientifiquement, euh, de pouvoir créer cette aide à la décision qui évite euh, de euh, partir sur euh, des, mauvaises, des mauvaises décisions qui euh, claquent euh, lorsqu'on en parle dans le journal de 20 heures, mais qui en fait euh, risquent de retarder par exemple, euh, la réalité du passage à l'acte sur la transition énergétique, où vont en fait être le de combats politiques différents pour désigner des, des méchants et euh, désigner des gentils ou désigner des voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. Euh, je vais vous donner un exemple qui est maintenant, je pense, un peu moins, euh, euh, qui, qui fait un peu moins débat, mais dans le combat entre les énergies renouvelables et le nucléaire qui est un combat qui a beaucoup, qui a donné lieu à beaucoup de, de divisions en France, on a perdu de vue que et les énergies renouvelables et le nucléaire avaient une empreinte carbone qui était faible et que l'éléphant dans la pièce, c'était les énergies fossiles. Et donc, toute euh, l'énergie qui a été consacrée à faire en sorte de bloquer d'un côté ou bloquer de l'autre, ou d'avoir les pros et les contres, a euh, empêché d'avoir le vrai débat, qui était le débat scientifique d'abord, qui était le débat ensuite de politique publique, de « mais en fait, comment on sort des énergies fossiles ?» et « comment on sort par nos comportements ?» et « comment on sort par les technologies ?» Merci pour vos réponses. On va maintenant passer aux questions en amphi pour laisser la parole aux étudiants. Et on va commencer par Nantes. Donc, ceux qui ont des questions, est-ce que vous pouvez vous lever, si vous voulez, pour qu'on repère bien On va faire circuler un micro et on va prendre euh, trois questions euh, d'un coup. Et vous pourrez ensuite, madame la ministre, y répondre euh, d'un coup, si vous le voulez bien. Ils sont parfaits. Ils sont, tout, ils sont trois. Honne, honneur, honneur aux demoiselles. Je te laisse donner ton prénom, poser ta question. Il y a la réponse à vous. Euh, bonjour, madame la ministre. Merci pour votre présentation. Je me présente, je m'appelle Maxime. <coughs> Question euh, liée du manque de femmes dans les métiers de l'ingénieur. Je voulais savoir ce qu'il en est en politique. En fait, euh, si en ai, bah, si ai, je sais qu'il y avait volonté de parité au sein du gouvernement, mais je voulais savoir par exemple, euh, ce qu'il en est le... au Sénat. Ou... Ok. okay. C'est euh, une question par rapport plutôt à votre rôle en tant que ministre et euh, par rapport à, à vos précédentes missions euh, que vous avez pu avoir. Euh, à quel point vous évaluez que votre marge de manœuvre en tant que ministre est, euh, est grande ou pas, et à quel point vous avez l'impression d'être efficace euh, dans vos actions Merci. Ok. Pour Mme la ministre. La question porte cette fois-ci plutôt sur le nucléaire. Aujourd'hui, on parle donc de la relance du nucléaire et notamment de la construction de six nouveaux réacteurs EPR2. On m'entend pas Vous euh, m'entendez Je vous entends, mais parlez bien dans le micro. Si vous avez une voix qui. Là, c'est mieux Oui, clairement. Donc, pour répondre, on parle de la relance du nucléaire aujourd'hui avec la construction notamment de six nouveaux EPR2 et ma question porte sur euh, comment vont être financés euh, ces six nouveaux EPR. Euh, et comment on va être maîtrisé le coût pour après sur la compétitivité du prix de l'énergie. Euh, ok. Alors, la parité en, en politique euh, pour euh, Maxime. Euh, ça n'a avancé qu'à coup de, de loi et de réglementation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez une règle de liste où il y a un homme, puis une femme, ou une femme, puis un homme, effectivement, vous constatez mécaniquement qu'il y a une augmentation de la part des femmes dans l'hémicycle. Donc, aujourd'hui, que ce soit leur, à l'Assemblée nationale, on doit être à quelque chose comme 48 donc ça va, on y est à peu près. Au Sénat, on n'en est pas loin. Et les groupes politiques qui ne présentent pas de liste Équilibré paritaire, puisque sur les élections sénatoriales, vous faites femme-homme, femme-homme, donc vous êtes à un peu près assuré, mais sur des, les élections législatives, c'est un scrutin uninominal. Donc là, c'est l'ensemble de vos candidats qui doit refléter un équilibre homme-femme. Là, vous payez une amende si vous avez un déséquilibre. Vous avez des partis qui continuent à payer des amendes. Voilà. Euh, donc, ils préfèrent euh, avoir ce déséquilibre plutôt que euh, d'aller chercher euh, les candidates et, et surtout de les former parce qu'effectivement, au début, vous n'avez pas forcément le volet de candidats. Mais bon, la, la deuxième chose, c'est que quand les choses deviennent sérieuses, ça commence un peu, on commence à perdre du monde, on commence à perdre des femmes. Ça, c'est assez clair. Donc, vous prenez euh, euh, dans euh, une administration communale, vous avez à peu près autant d'hommes que de femmes. Mais en revanche, de mères, euh, vous avez 17 de femmes mères. Donc, ça a progressé beaucoup plus que dans d'autres euh, environnements, mais néanmoins, la question de euh, euh, l'arrivée la, euh, aux fonctions euh, suprêmes est plus difficile, et, et donc tout, tout, tout, tout l'enjeu, c'est d'éviter qu'il euh, y ait l'arbre qui cache la forêt. Et puis, entre autres arbres qui cachent la forêt, il y a toujours cette, euh, ce point d'attention à ce que... Euh, les femmes qui ont eu l'opportunité de faire de bonnes études, de réussir, que ce soit en politique, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit en tant que fonctionnaire, cachent la forêt euh, des euh, 70 euh, des personnes en, en précarité, qui sont des femmes, hein, c'est 30 d'hommes, 70 de femmes. Donc, donc la, la question de la, la parité euh, homme-femme, elle est à tous les étages. Elle est dans l'antichambre du pouvoir, quels que soient les mondes professionnels. Et je peux vous donner des exemples dans tous les... Moi, j'ai eu le gars qui vous tend son manteau et vous lui dites « Ah non, moi c'est avec, que... avec moi que vous négociez, en fait. » Ou qui me demande un café, je dis « Ah non, moi, je suis... » En fait, c'est moi qui dois vous donner l'argent pour votre boîte. Donc, la machine à café, elle est là, il n'y a pas de problème. Ça, je l'ai eu, hein. vraiment, c'est des choses vécues. Donc, je... donc, voilà, ça reste un combat important. Les marges de manœuvre en politique, pour Clément, elles sont importantes et elles ne sont pas importantes. Je vais vous faire une réponse de Normand. Euh, elles sont pas importantes parce que euh, vous avez énormément de contre-pouvoirs en France. On est une vraie démocratie contrairement à ce coup, mais, mais il y a vraiment, le pouvoir parlementaire, il existe, vous faites pas n'importe quoi. Le pouvoir médiatique, il est évidemment important, celui de l'opinion publique, euh, vous ne prenez pas une initiative sans qu'elle soit incarnée dans un texte réglementaire, vous passez donc au Conseil d'État, vous passez éventuellement, vous avez le regard du Conseil constitutionnel dans certaines situations, donc le juge est également présent, donc vous êtes un maillon de euh, définition d'une politique publique dans un système qui est complexe avec pouvoir et contre-pouvoir. Ça, c'est pour le côté parfois frustrant et lent des euh, mesures que vous prenez. De même, vous êtes un ministre, vous êtes récent dans la fonction, vous gérez une administration qui, elle, n'est pas récente dans la fonction. Et donc, la, la balance, la capacité à pousser son administration à parfois sortir de certaines habitudes n'est pas euh, complètement évidente. Donc, il faut à la fois entraîner il faut parfois être exigeant et c'est plus facile, comme, enfin moi je trouve que le fait d'avoir été dans l'administration m'a donné quand même certaines clés de lecture et c'est plus difficile de m'embrouiller que si j'avais fait une carrière 100% dans le privé ou 100% euh, euh, politique. Euh, le côté important des marges de manœuvre, c'est qu'en fait vous êtes aussi capable de construire votre portefeuille. Je vous donne un exemple récent. La sobriété, c'était pas complètement dans le programme. On va pas se mentir. Bon. Moi, je l'ai porté parce que c'était une conviction. J'ai un côté très analytique. J'avais lu mes rapports du GIEC. J'avais lu mes quatre chapitres. Et donc, je voulais une politique publique face à chacun des chapitres. Euh, sobriété, il n'y a rien. Bon, OK. Donc, on a, j'ai vendu cette idée de dire il faut un plan sobriété. Et il faut un plan sobriété qui parte des gros faut un plan sobriété, qu'on travaille avec les grosses entreprises et sur lequel elles s'engagent, qu'on travaille avec les grandes administrations sur lequel elles s'engagent, qu'on travaille avec les grandes collectivités locales. Et on les pousse, alors pas par la loi, parce que la loi ne fait pas tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées, mais justement par le fait qu'on va les prendre à leur propre jeu et les rendre comptables de leurs engagements. Une entreprise qui présente son plan sobriété à son conseil d'administration est une entreprise qui, quelque part, s'est mise dans le... Dans un, dans un processus de faire, puisqu'elle devra rendre des comptes, puisque son, euh, ses dirigeants seront rémunérés en fonction des objectifs qu'elle atteindra ou qu'elle n'atteindra pas. Et ça, je peux vous dire c'est une grosse valeur. Et donc, je considère que typiquement, c'est un sujet où j'ai eu une vraie valeur ajoutée. Je vous donne un autre exemple euh, sur la réindustrialisation et le fait de localiser de nouvelles usines en France, au début, ça n'a pas complètement été évident parce qu'on n'avait pas forcément les outils d'accompagnement pour le faire et on avait beaucoup d'habitudes où on était un peu sur, dans, un, dans une optique un peu fataliste. Ça ne marche pas, on n'arrive pas à faire venir les gens, les usines ne sortent pas de terre. Et Finalement, on, voilà, moi, j'ai construit avec France Industrie, avec l'UMM, un certain nombre de... de, de le dispositifs, mais aussi d'accords de, de, de non-donnant, et on s'est retrouvé à construire deux fois plus d'usines qu'on en fermait, ce qui n'était pas arrivé depuis le début des années 80. Donc oui, vous avez des espaces de jeu, et après, c'est à chacun de s'en saisir en fonction de ses, ses convictions profondes et de sa capacité à convaincre son écosystème, les députés, les sénateurs, les chefs en haut, l'administration, les collègues, le grand public, les médias, puisque plus vous êtes porté sur un sujet plus ça fonctionne. Euh, D'où l'importance du triptyque faire, faire bien et faire savoir, parce que faire savoir, ça permet de nourrir derrière votre faire et le fait que vous avez des gens qui vont vous suivre. Sur le nucléaire, comment on finance et on maîtrise le coût euh, En recrutant les meilleurs de leur génération pour euh, s'investir dans le projet. On commence par là, à mon avis. Euh, ça, c'est, je pense, une bonne, une bonne option. Euh, c'est une vraie bonne question. Je n'ai pas la réponse tout de suite. Je vous le la... Je vous le dis très, très sincèrement, euh, ça va être une euh, puisque, puisque vous le savez, le marché de l'électricité est régulé euh, avec l'idée que euh, une infrastructure du type production nucléaire euh, euh, relève de la production et ne peut pas nécessairement être portée par le même acteur que celui qui assure la distribution de l'électricité, quand tout état de cause l'ouverture à la concurrence exige euh, de mettre à disposition l'accès de ces infrastructures nouvelles nucléaires à plusieurs fournisseurs d'énergie, ce qui veut dire que ce n'est pas EDF avec ses petits bras qui va financer son programme en allant lever de l'argent sur les marchés ou en demandant à son généreux actionnaire d'amener l'argent, mais ça va être un système où il va falloir intégrer cette ouverture à la concurrence. L'idée qu'on ne veut pas détricoter la dimension industrielle du projet et la capacité pour un acteur comme EDF de savoir gérer l'ensemble de son parc industriel, les vieilles centrales nucléaires, les nouvelles centrales nucléaires, l'hydraulique, les énergies renouvelables, et euh, un financement qui doit aussi intégrer euh, du bancaire, euh, peut-être de l'obligataire et des entreprises, et des financements privés. Et une fois que je vous ai dit ça, vous avez les ingrédients de la recette, mais vous n'avez pas euh, le produit final. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Donc je ne sais pas encore, il y a plusieurs schémas possibles, euh, et c'est un des sujets sur lesquels on travaille avec euh, le nouveau patron d'EDF pour trouver euh, le meilleur point d'équilibre quelque chose qui puisse être euh, accepté par la Commission européenne et acceptable pour nous en termes d'excellence industrielle et opérationnelle. Voilà ce que je peux euh, vous dire. Euh, et la question du prix de sortie du coût de l'électricité est une excellente question aussi, euh, parce qu'aujourd'hui, rien ne dit que le prix de l'électricité nucléaire sera inférieur à celui d'un certain nombre de technologies renouvelables, puisqu'on est aujourd'hui sur du 60 euros si on prend coût de raccordement plus coût d'éolien, par exemple marin. Donc, 60 euros, c'est compétitif. Une éolienne marine, ça tourne 90 du temps. Donc, par rapport à la remarque de l'intermittence, ça se discute. Après, en termes de rapport puissance, euh, enfin puissance maximale et puissance exprimée, quand on l'appelle, vous avez moins de capacité de pilotage qu'une centrale nucléaire, donc ça, ça a une valeur. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on qu devra factoriser dans euh, c'est quoi un bon prix du, du nucléaire. Enfin, dernier point, vu les prix de l'électricité aujourd'hui, vu la tendance des marchés, vu le prix de la tonne carbone, on peut penser que 100 euros du mégawatt c'est quand même compétitif sur l'ensemble de notre portefeuille de d'électricité. De, de, dans, dans une vision où on se projette à l'avenir et où euh, la tonne carbone est appelée à augmenter. Merci pour euh, vos réponses. On va continuer avec ah. les questions à Brest. Oui, bonjour Madame la Ministre. Merci pour vos réponses. On a également trois questions à Brest. Euh, je vais commencer avec... Euh, je vous entends plus. Je vous ai perdu vous m'entendez Oui, c'est bon, bon. Super. Donc la première question est la suivante. Comment travaillez-vous avec les autres pays et les organisations internationales pour promouvoir une transition énergétique qui soit durable à l'échelle mondiale Et je laisse Adrien poser les deux questions suivantes. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est pensez-vous que le digital, euh, via ces nouvelles innovations, on va dire, a un quelconque effet positif euh, sur l'environnement, si on prend en compte les effets rebonds. La deuxième question, elle est plus sur le nucléaire et la production énergétique. Euh, comment se fait ce qu'aujourd'hui Pourquoi <rire> aujourd'hui euh, Pourquoi, aujourd pourquoi euh, les centrales, elles ne marchent pas aussi bien que non, prévu Non, ce pas ça. Euh, ah, pourquoi le prix de l'électricité sur les marchés, à ma connaissance, est fixé mmh. sur le dernier... Euh, la dernière énergie utilisée pour produire l'électricité. Et donc, euh, pourquoi typiquement EDF peut être amené à vendre à ses concurrents euh, enfin, euh, moins cher qu'elle ne rachète, par exemple. Voilà, merci. OK. okay. Euh, comment on travaille avec les autres pays euh... Alors, au niveau européen, euh, on a sur la transition énergique durable, on, je dirais le, la, la grande colonne vertébrale euh, de euh, ce travail, c'est euh, le Green Deal qui est devenu le paquet climat, euh, enfin le Green Deal qui était plus large, puisque vous aviez également la partie financement, et le paquet climat que nous avons adopté euh, à la fin du semestre de la présidence française, qui est un texte de 3500 pages euh, et qui comporte, en fait, une trajectoire de transition pour la majorité des secteurs de l'économie. Euh, donc, une trajectoire de transition pour euh, le transport maritime, aviation, euh, évidemment, transport routier, euh, une trajectoire sur le bâtiment avec des rythmes euh, sur la, la rénovation thermique, euh, des rythmes de déploiement euh, de photovoltaïque sur euh, toiture, des rythmes euh, de euh, réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. C'est d'ailleurs probablement le secteur qui a la, les, euh, les ambitions, enfin, où, où le, la trajectoire est la plus ambitieuse parce qu'on est sur une dynamique de moins 70% à, à 5 ans, ce être un peu critique à tenir euh, ne serait-ce que par manque de, de ressources humaines. Euh, L'industrie, évidemment, a une trajectoire avec euh, le système d'ETS que vous connaissez, évidemment, de quota carbone, carbone, grosso modo. Euh, et euh, l'agriculture, euh, c'est un peu plus complexe euh, avec euh, la PAC. En tout cas, c'est pas aussi dessiné. Et la, la, le puits carbone a une trajectoire. Notre puits, nous avons une trajectoire de puits carbone euh, dans les 20 ans qui viennent, qui est euh, euh, calée avec euh, l'Union européenne, à la fois au plan, euh, je dirais... Euh, euh, européen et ensuite en déclinaison individuelle. Donc, en fait, on a des textes qui sont extraordinairement structurants, qui sont en cours d'adoption en ce moment, discutés avec le Parlement européen, donc orientation générale, et ensuite vous rentrez en trilogue, Commission européenne, Conseil européen et, et Parlement européen. Et ce qui est en train de se passer est très dimensionnant pour, euh, pour l'Europe. C'est comme ça qu'on travaille. Sur, euh, sur euh, le travail plus international, c'est-à-dire les négociations, par exemple, d'une COP27, ça, c'est euh, assez passionnant à faire. Je vous signale d'ailleurs que euh, le ministère avait... Euh, D'abord, on a embarqué euh, dans l'équipe des jeunes arrivés au ministère. Il y avait beaucoup de jeunes diplômés. Je ne dis pas ça parce que j'ai des dizaines d'ingénieurs de, à recruter, mais je le dis quand même. Donc, c'est une expérience à vivre d'un point de vue géopolitique. Euh, vous vous apercevez que la géopolitique, c'est un monde cruel où euh, notre point de vue d'Européen n'est pas forcément très largement partagé et où, en plus, on est vu comme les agresseurs, ce qui est assez euh, roboratif comme euh, moment de, de discussion, euh, avec euh, notamment à la COP27, euh, le mouvement des 77, qui donc, euh, pour ceux qui ont encore leur souvenir frais en tête, tous les non-alignés, euh, qui se sont ensuite, euh, ben, qui ont cru en, en nombre de, de pays. Vous avez donc l'ensemble des pays en développement. Vous trouvez les principaux émetteurs aujourd'hui, la Chine, l'Inde, le Brésil, mais également Vanuatu et les îles Marshall qui risquent de disparaître euh, avec la montée des eaux, qui font un paquet unique et qui disent, nous, on négocie en bloc. Et avec euh, des stratégies à l'intérieur de ces 77 de... Euh, si on négocie pas en bloc, t'es un traître. Donc, compte pas sur notre soutien, moi, la Chine, moi, l'Inde, moi, le Brésil, euh, à ton petit pays, que ce soit en matière de défense, en matière euh, de marché public, enfin, en, dans différentes matières. Donc, c'est assez tonique. Et en face, face à ce bloc, il y a les États-Unis, l'Union européenne euh, qui, qui jouent. Et donc, vous voyez que c'est... Hum, ce n'est pas évident. Et c'est ce qui donne la COP 27, où on a bataillé pour maintenir l'objectif euh, d'un degré 5 de Glasgow. Pourquoi un degré 5 On sait tous que c'est très difficile, mais le simple fait de le remettre en cause fait en fait euh, exploser le cadre et tu t'es incitation à faire 2 degrés. Et puis la fois suivante, on fera 2 degrés 5. Donc il faut essayer de ramener de manière... Euh, euh, permanente, le fait que bah nous, en fait, 1 degré 5 c'est ce qui est acceptable, et donc 2 degrés est inacceptable, et 2 degrés 5 est encore plus inacceptable. Donc on a tenu à peu près cet objectif, mais c'est vrai qu'il y a eu des sujets où ça, ça a tapé très fortement et on n'est on pas aligné. Donc c'est une négociation qui dure toute la nuit en règle générale, ou plusieurs nuits de suite, pour trouver des, des voies et moyens. Et c'est souvent l'Europe qui est un peu celui qui ouvre le jeu dans le système, les Britanniques sont brillants en négociation, euh, mais ils ont perdu là, leur négociateur, Alok Sharma, qui était brillantissime, qui est celui qui a fait Glasgow. Donc c'est aussi des individualités qui vont parfois, euh, comme Laurent Fabius au moment des accords de Payeri, qui vont créer cette, euh, ce moment où on ferme la négociation et on obtient des accords. Mais c'est euh, douloureux, euh, agité, euh, parfois violent, parfois hypocrite, souvent hypocrite, euh, et ce sont des négociations en continu. Euh, comment donc troisième question sur le nucléaire et la production euh, énergétique pourquoi le, le prix de marché est, gagné, est, est, est calé sur le prix de production de la centrale la plus coûteuse ben, parce qu'en fait vous ne vendez pas à perte en fait quand vous êtes un acteur privé vous ne pouvez pas vendre à perte donc forcément le prix de marché il est calé sur celui qui, euh, le dernier qui ne vend pas à perte euh, et donc ça donne à ceux qui euh, ont des prix de, de marché et comme c'est une, pardon c'est un bien qui, pour le coup, est euh, totalement euh, fongible. Un électron étant égal à un électron, euh, ça se cale sur le coût de la centrale la plus chère d'Europe, au moment où elle est mise en démarrage. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, c'est une règle du marché qui n'est pas complètement idiote. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement faire tourner des centrales qui coûtent cher, ben, vous êtes obligé de payer le prix. Ce prix-là, c'est au moment où elle tourne, ce n'est pas de manière permanente. Ensuite, dans le prix du marché actuel, pourquoi il s'est envolé Vous aviez un autre élément qui était la prime de risque liée au fait que les marchés anticipaient qu'il y aurait des coupures d'électricité en Europe, et pas proprement à la France, mais dans l'ensemble de l'Europe. Et c'est ça qui explique aussi pourquoi le prix, alors qu'en termes de centrales, il n'y a pas eu de changement dans le mix énergétique entre le début et la fin d'année, mais en août, en septembre et en octobre, on a, pris les, les, les, on a vu les prix peuvent monter jusqu'à 1800 euros du mégawatt sur le pic de production au moment de l'hiver, euh, le peak load euh, au moment de l'hiver. Et ça, ça, rétroagit sur le prix moyen de l'électricité. Euh, pourquoi maintenant EDF vend une partie de sa production à 42 euros ou 49 euros, enfin, il y a, voilà, euh, du mégawattheure. Parce que c'est la régulation qu'on euh, qu évoquait tout à l'heure, la Commission européenne a, a euh, toujours eu comme grande, grand principe de défendre le consommateur final, le citoyen européen. Et dans sa lecture du marché, euh, son... Prisme était de dire il faut donc que les monopoles ne soient pas en situation d'imposer leur prix au consommateur final. Pour que les monopoles n'imposent pas leur prix, il faut qu'on les oblige à partager euh, les infrastructures qu'ils gèrent pour produire tel ou tel bien. Donc, En l'occurrence, s'agissant d'EDF, part de marché au moment où euh, le marché est libéralisé supérieur à 80 position dominante sur le marché, donc... Il faut qu'elle mette à disposition une partie de l'électricité nucléaire à un prix qui soit son prix à elle, de façon à ce que tous les fournisseurs d'énergie puissent librement proposer des contrats sur des bases égales aux Français et aux Européens. Puisque c'est la même chose dans les autres, dans les autres pays. C'est ça l'origine de, de, de ce système qui a été négocié avec, euh, avec la Commission européenne. C'est autre chose aussi derrière, c'est-à-dire la capacité à faire bénéficier le consommateur final français d'un prix du nucléaire euh, plus compétitif que la moyenne des prix européens. Depuis le début de la crise énergétique, on ne le voit pas, mais en fait nos prix de l'énergie sont aussi plus bas à cause de ce système-là. C'est un système qui, du point de vue d'EDF, n'est pas le meilleur, mais en fait, c'est un système qui bénéficie au consommateur final. Il ne bénéficie pas au fournisseur d'énergie en tant qu'il n'est que passe-plat de l'électricité qu'il achète et qu'il revend derrière. Et que les règles du jeu de ce prix de 42 euros sont suivies par la commission de régulation de l'électricité pour s'assurer que derrière, le consommateur final bénéficie bien d'un prix ultra compétitif dans sa fourniture d'électricité. donc... Vous-même, vous avez dans votre facture d'électricité, vous ne le voyez pas, mais dans votre bouclier énergétique, vous avez une partie de cette énergie nucléaire, d'arène, qui est euh, dans votre tarif, de même qu'une entreprise, euh, même au marché, elle bénéficie d'une partie de l'arène. Ça peut être 20, 30, 40 de, de, son, de sa consommation. Ça dépend si elle est électrointensive ou pas. Donc, en fait, c'est important, cette arène. C'est l'élément qui est, régule les prix pour les consommateurs en France et qui baisse les prix. Il nous est très envié par les Allemands, par exemple. Inversement, c'est l'élément qui fragilise euh, nous, notre producteur d'énergie, puisque lui ne va pas générer des rentes inframarginales aussi considérables que celles de ses petits voisins. Je ne sais pas si j'ai été complète. Merci beaucoup. On va passer la parole à Rennes. Alors Rennes, je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Oui. Alors, euh, en fait, les questions euh, que les Rennes voulaient poser ont déjà été posées. Et pour euh, tenir euh, les délais, puisqu'il est déjà presque 19 h euh, je propose... C'est ma faute. Je fais des réponses longues. Donc, vous, vous pouvez gratter 10 minutes. Je me sens un peu coupable que Rennes ne parle pas. Je non, mais... Plus vite. Alors, on, on posera euh, peut-être une question à Rennes. Mais il y a par contre, en revanche, madame la ministre, beaucoup de questions dans le chat. Voilà. Donc, je voulais ah. passer la parole à Alexis, qui était chargé, normalement, de vous le relayer les principales, de rassembler les questions dans le chat. Voilà. Exact, merci. Euh, il y a effectivement un certain nombre de questions dans le chat, donc je vais me faire le relais de ces étudiants. Euh, donc, Madame la Ministre, pour commencer, euh, quel, est le, où est là quel est le rôle de l'ADEME dans la transition énergétique et euh, cette, cette agence a publié euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas, euh, des scénarios euh, nommés Horizon 2050. Est-ce que euh, dans votre travail, vous privilégiez l'un ou l'autre de ces scénarios Pour la première, ensuite, euh, ensuite, il y a des questions sur le, sur le nucléaire, euh, donc sur la, le choix entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Euh, Est-ce que vous les, vous les priorisez en fonction de, du cycle de vie de, de chaque euh, technologie. Et euh, pour un euh, complément euh, concernant l'AREN, euh, vous êtes allé récemment critiquer la position de l'Allemagne au sujet de la taxonomie euh, verte. Et, euh, et donc, vous avez ainsi défendu la position de la France. Euh, Est-ce qu'il euh, serait possible d'envisager de, de, euh, de, de la même manière euh, au sujet de l'AREN avant l'échéance de 2025 qui avait été notamment fortement critiqué lors de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté la... et d'indépendance énergétique de la France. Et pour finir, euh... Trop. <rire> euh... Oui. Euh, vous avez évoqué plutôt les carrières d'ingénieurs dans les différents ministères et vous avez précisé que les rémunérations associées euh, n'étaient pas aussi élevées que dans le domaine privé. Euh, comment comptez-vous recruter euh, des ingénieurs euh, autrement que par le, le, sur les questions de, de, de salaire Ok. Alors, le rôle de l'ADEME l'ADEME, c'est euh, un opérateur de l'État qui est chargé d'un certain nombre de missions et notamment de gestion d'instruments financiers typiquement, euh, et c'est également un expert hein, des politiques euh, étatiques euh, en matière de maîtrise énergétique. Euh, donc, c'est au titre de cette expertise qu'ils ont produit les scénarios Horizon 2050. Ces scénarios, ils ont vocation à... Euh, Ce n'est pas des scénarios de mix énergétique, c'est des scénarios qui sont plutôt, je dirais, de, de grandes tendances euh, de choix politico-sociétaux que l'on utilise notamment dans la concertation sur notre mix énergétique. En introduction de la concertation, lorsqu'on interroge les Français sur notre mix énergétique, dans chaque réunion que l'on mène sur le terrain, on commence par présenter les scénarios de l'ADEME. Vous avez un scénario de sobriété renforcée, vous avez un scénario de réindustrialisation, vous avez un scénario de, de production au plus près du, du local, qui sont un peu typiques dans leur sens pour en fait créer le débat entre les Français et, et, et amener à faire sortir des choses sur les attendus de, de la population. Donc il n'y a pas de scénario préféré. Ils sont d'ailleurs, c'est des scénarios qui sont entre guillemets un peu caricaturaux et c'est voulu. C'est plus des scénarios qui sont faits pour créer le débat et montrer qu'il y a plusieurs schémas dans la, la décarbonation et la neutralité carbone. Euh, sur la question. Euh, euh, nucléaire, énergie renouvelable, comment on, on prend en compte, on, on, on projette euh, la part respective et est-ce qu'on prend en compte le cycle de vie La réponse est oui, on prend en compte le cycle de vie. Je vous renvoie vers le rapport RTE sur les futurs énergétiques à 2050 de la France. C'est mille pages, mais c'est quand même très dense et très intéressant. Euh, derrière. Euh, le, le sujet, et je le redis, hein, c'est que deux tiers de notre mix énergétique, il est fossile. Deux tiers de notre mix énergétique est fossile. Il est gaz, il est pétrole. Et donc, le sujet, c'est pas... Euh, en fait, si, si je suis caricatural, au moment où je vous parle, en 2022, en tant que ministre de l'énergie, mon sujet, c'est de produire le plus d'énergie bas carbone sur le territoire français. Peu me chaud de savoir quelle technologie. Je sais euh, tous azimuts du photovoltaïque, du nucléaire, de l'éolien terrestre, de l'éolien marin, de la géothermie, du photovoltaïque thermique... Je veux dire du renouvelable, de la biomasse euh, pourvu que ce soit euh, en lien avec nos objectifs de biodiversité. Tout fonctionne pourvu que ce ne soit pas du fossile. Et, et, et les, la marche à passer pour faire x3 de production, hein, puisque si on est dépendant en deux tiers des énergies fossiles, ce qu'on dit en creux, c'est qu'il faut faire x3 de production, euh, est juste gigantesque. En fait, le sujet se, se positionne plus comme étant... Quel est le mix énergétique réaliste quand on intègre euh, les contraintes qui pèsent sur chacune des technologies Par exemple, le nucléaire, c'est peu de foncier, c'est beaucoup de puissance, mais c'est des temps de développement longs et des risques industriels non négligeables. Le photovoltaïque, c'est des temps de développement courts. Euh, C'est euh, des niveaux de valeur ajoutée française réduites, puisque nos panneaux photovoltaïques, malheureusement, on en produit très peu en France et pas de manière très compétitive. C'est euh, une, une, la mobilisation d'un foncier important, sauf si on est sur, euh, euh, sur du, du toiture ou sur ombrière. C'est pour ça qu'on met ça dans la loi d'accélération euh, sur les ENR, etc. etc. Donc, chaque... Euh, chaque énergie a euh, ses avantages et ses inconvénients et il faut en tenir compte pour voir comment on, on, on fonctionne dans la planification qu'on est en train de, de décider. Et, et en fait, in fine, dans les scénarios de RTE, vous le verrez, il y a, des scénarios, il y a un scénario 100% ENR qui dit bah, « ça fonctionne, mais il faut faire juste 7 fois plus vite que le rythme actuel de développement du photovoltaïque sur la partie photovoltaïque » et trois fois plus que le meilleur pays européen en matière de photovoltaïque. Alors, est-ce que nous, on sait faire ça ben, On se dit qu'en fait, euh, peut-être pas. Peut-être que se donner des ambitions euh, de développement aussi rapides chaque année, euh, en fait, euh, ça ne marche pas parce que ce n'est pas ce qui est capable d'absorber euh, notre appareil de formation, notre appareil euh, de traitement des procédures administratives, notre appareil d'achat des composants, etc. Donc, c'est ces, ces équilibres qu'on cherche à trouver. Euh, alors sur la remise en cause de la reine. De toute façon, le sujet est assez simple puisque ça se termine en 2025. Donc on est déjà en train de travailler sur la pré-arène. Il n'y a pas de débat de la part, euh, il n'y a pas de, de méchanceté de l'Allemagne euh, en notre encontre sur le thème garder la reine. Euh, ça vous apprendra. Ils sont plutôt au contraire jaloux. Ils viennent de, euh, je rappelle, de publier un, un dispositif de soutien euh, à leur entreprise qui réplique la reine. C'est très intéressant à regarder. Donc en fait. La reine, c'est un problème pour la production d'énergie et pour EDF, mais ce n'est pas un problème pour les entreprises qui consomment et les ménages qui consomment. Donc, c'est là où il y a un biais de savoir où on se positionne pour critiquer ou euh, pas la reine. Évidemment, on doit nous remettre à place ce mécanisme pour permettre à EDF bah, d'être dans, dans un mécanisme où il a intérêt à investir. Et ce qui est sûr... C'est que le système qui disait pendant quelques années les fournisseurs électriques concurrents de EDF vont profiter, enfin vont pouvoir avoir des clients grâce à la reine, ils développeront eux-mêmes de nouvelles capacités de production. Ça n'a pas marché dans les proportions qui étaient prévues. Donc, il faut trouver un autre système. Et c'est tout l'enjeu du changement du design de marché sur lequel je, je travaille, du design de marché électrique. Carrière d'ingénieur dans les ministères. Euh, vous savez, vous pouvez poser la question à toutes les, tous les niveaux de, de l'administration publique. Ce n'est pas des métiers, euh, quand vous êtes en responsabilité, euh, à des hauts niveaux d'administration qui paye mal. Hein. Je veux dire, euh, ça paye beaucoup mieux que ministre, par exemple. Hein. Mais euh, ce sont des métiers, euh, lorsque vous êtes tête d'administration centrale, qui sont effectivement relativement moins rémunérés lorsqu'on compare le champ, de, le champ de, comment dire, de responsabilité que dans le privé. C'est une donnée aujourd'hui euh, importante. Euh, pourquoi on continue à recruter dans le public Parce que vous avez aussi d'autres éléments qui sont euh, des éléments intrinsèques d'intérêt des métiers, des enjeux qui sont traités, euh, du fait que quand vous êtes en démarrage de carrière, vous avez souvent euh, beaucoup plus de responsabilités qu'un jeune dans le privé. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on observe ce mouvement de jeunes qui peuvent être attirés par des carrières publiques, les dix premières années de leur expérience professionnelle et qui à un moment commencent à se dire peu peu peu je vais basculer dans le privé d'abord pour diversifier ma carrière pour enrichir pour aussi améliorer mon niveau de vie et parce que les trajectoires sont, peuvent s'aplatir à un certain moment de la carrière. Moi ma recommandation c'est de faire des allers-retours. Je sais bien qu'on euh, reproche des euh, conflits d'intérêts dans ces allers-retours. Moi, je pense que ça apporte surtout de la compétence. Et aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez euh, des contrôles sur les conflits d'intérêts qui sont euh, ceinture, bretelles et parachute. Euh, on a pu reprocher à certains ministres la profession de leur papa quand ils avaient... Quand moi, j'avais 6 ans. Tant vous dire que c'est gentil, mais enfin, euh, quand j'avais 6 ans, mon père n'avait pas prévu que je devienne ministre de la Transition énergétique 40 ans, 45, 42 ans plus tard. Donc... Euh, voilà, donc il y a vraiment un contrôle qui est très fort. Euh, et par contre, il y a un vrai intérêt des métiers. Un vrai intérêt des métiers et un intérêt aussi à avoir une expérience où vous êtes euh, compatible avec les différents mondes parce que vous n'allez euh, pas avoir les mêmes mécaniques. Et je pense que ce sont des carrières passionnantes. En tout cas, moi, j'ai tous les gens qui ont fait la transition entre public et privé le disent plutôt positivement. Il y a des intérêts d'un côté et de l'autre qui ne sont pas qu'une question de rémunération. Et je pense que vous êtes une génération, la question de la rémunération n'est pas uniquement au centre du jeu. Il y a aussi la question de la qualité de vie. Elle n'est pas toujours parfaite dans l'administration. Je ne voudrais pas vous mentir. Et j'ai euh, caché le monsieur qui tient la vision, qui a fait un petit sourire quand j'ai dit ça. Merci. Merci, madame Bien. la ministre. Euh, je, suis chargée, je suis chargée de, de, de, de timekeeper, comme on dit, il est 19h10. Donc, euh, je repasse la parole à, à Christophe Le Rouge pour euh, clore la, la séquence. Arrête, il faut que la caméra bascule. Oui, voilà, vous me voyez, madame la ministre. Moi, d'abord, en tant qu'ingénieur qui a travaillé dans l'administration, d'ailleurs, pour vous, je peux vous confirmer que ce sont des métiers qui sont passionnants. Euh, je voulais vous Monsieur Le remercier. Rouge, il a porté tout le plan aéronautique en plein Covid. Euh, c'est que je le connais, connais un peu. Euh, vous voyez, c'est un truc, c'était incroyable. Franchement, quand on l'a fait, c'était incroyable. Voilà, donc vous avez des moments où vous portez des politiques publiques, vous avez le sentiment de marcher sur l'eau. Ce n'est pas toujours vrai, mais il y a des moments où... Bon. Je ne me prends pas pour Jésus, Madame la ministre. Euh... Je voulais vous remercier très sincèrement pour votre temps. Je connais l'emploi du temps d'un ministre. Et, et donc, euh, le temps que vous nous avez consacré, euh, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Euh, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu de, de questions-réponses. Euh, cette séquence a été enregistrée, donc elle va bénéficier à, à tous nos, nos ingénieurs y compris à ceux qui n'ont pas pu y participer en direct. Moi, je voulais vous donner rendez-vous en fin d'année, le 9 décembre, pour la remise officielle des diplômes, puisque c'est vous qui remettrez leurs diplômes à nos, nos étudiants. Je les invite à travailler parce qu'ils ne sont pas encore diplômés, ils ont encore un an d'études à faire, donc il faut y aller, mais profitez-en, comme l'a dit la ministre, ce sont des années extraordinaires. Euh, voilà, et puis, madame la ministre, je vous invite... Si jamais vous passez à Nantes, Rennes ou Brest à venir dans notre école, vous serez la bienvenue et on vous montrera tout ce qui se passe au sein de cette école en matière d'énergie, en matière d'environnement, en matière d'industrie. C'est des choses formidables et donc vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci beaucoup. Euh, J'en profite pour vous dire que d'ici le, le 9 décembre 2023, il peut encore se, se passer des choses. Hein, je, je le dis, effectivement, j'étais venue à l'IMT de, de Brest, mais je n'ai pas, euh, pas eu l'occasion de faire Rennes et Nantes. Je signale aussi aux différents euh, responsables des écoles, de l'école, que... Euh, on peut accueillir des gens en stage, on peut accueillir des gens en premier poste. On, peut, euh, voilà, y a une, euh, on est intéressé par vos profils, pas que mon ministère. D'ailleurs, la DGE est très intéressée par vos profils. Euh, en région, on est très intéressé par vos profils. Euh, donc voilà, ça peut être aussi des, des carrières à, à considérer. Et, et dernier point... Euh, je me permets de vous dire que vous avez la chance de bénéficier d'une formation qui est euh, vraiment de très grande qualité, très très grande qualité. Euh, évidemment, profitez-en, mais posez-vous aussi la question, en tout cas, ça serait vraiment un service que vous pouvez rendre et qui vous prend euh, deux heures par semaine, deux par mois, deux heures par mois, c'est rien deux heures par mois, c'est euh, de, de se poser la question de devenir mentor d'un jeune euh, voilà, il euh, y a beaucoup d'associations qui font ça très bien, donc euh, euh, Télémac, Parcours euh, Chemin d'avenir, euh, Nos quartiers ont du talent, donc vous avez tout le choix. Euh, mais devenir mentor de quelqu'un qui n'imagine pas ce que c'est que le métier d'ingénieur, qui n'a pas euh, l'environnement familial qui lui permet de concrètement mettre des mots sur ce qu'est être ingénieur et euh, être à peine plus vieux que cette personne, mais justement... Euh, euh, bah, partager aussi euh, une proximité générationnelle et derrière, euh, ouvrir des portes. Euh, vous pouvez changer la vie de, de personnes, d'enfants, de, d'ados, de, de lycéens. Euh, et ça vaut le coup. Et ça, vous pouvez le faire. Et ça contribue certainement aussi à la transition énergétique ou en tout cas au grand combat euh, sociétaux auxquels on va devoir faire face dans, dans les années qui viennent. Donc, euh, merci à tous. Merci beaucoup, merci Madame la ministre.